Laisse tomber, comment je suis soulagée de ne pas avoir à voter aux élections cette année. Si mernavide de m'avoir fait naître après 1999, quoi. Tu vois, autant d'habitude, j'avoue, ça me vénère d'être mineur. Euh, déjà, si tu aux States, tu peux pas acheter d'alcool. Quand tu veux avorter, tu es obligé de venir avec ta daronne, des trucs relous, quoi. Mais par contre, quand tu es mineur il y a des trucs mais quoi. Bon, bah déjà, tu payes pas de loyer. Ta femme de ménage est gratos. Et surtout, la seule élection à laquelle tu es obligé de participer, c'est celle des délégués de classe, quoi. Parce que là, c'est chaud pour ceux qui vont devoir aller voter à la présidentielle. J'aimerais pas être à leur place. Hein. T'as vu la gueule du scénario, s'il te plaît Comment tu veux faire un choix Devoir choisir entre Le Pen, Fillon, Hamon, Macron ou Mélenchon Et je parle même pas des figurants. Franchement, c'est comme devoir participer à l'épreuve des insectes dégueulasses à Colentin, hein Ah ben dans toutes les assiettes, cherche pas, c'est dégueulasse. Hein Sauf qu'au moins à Colentin, à la fin, tu gagnes 100 000 balles quoi. Parce que là, tu gagnes quoi, s'il te plaît T'imagines cinq piges avec Marine Le Pen Ça va donner quoi en banlieue Tout le monde va être obligé de se teindre en blanc pour essayer de passer inaperçu les sorts de ratonnade. Ah ben bah a pas que l'action de l'Oréal qui va flamber là, si elle est élue. Et si c'est Fillon, s'il te plaît Ah ben bah le seul objectif, c'est de se maquer avec un de ses gamins, quoi. Les repas de famille, ça sera relou, mais au moins si t'as pas de taf, euh, t'es sûr d'être à l'abri du besoin, quoi. Et Macron, s'il te plaît Ah ben bah le gars est une boussole démagnétisée, quoi c'est-à-dire qu'il tourne dans tous les sens, mais il donne jamais la bonne direction. Et d'ailleurs, il sait même pas quelle est la bonne direction. Hein, ça ça n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est être élu. Et Mélenchon, s'il te plaît, le gars, il s'est pris pour Jamel les hologrammes ou quoi Le gars, il se kiffe tellement qu'il s'est pris pour Jésus quoi. Il s'est dit, allez, je vais me faire un don d'ubiquité. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de voir ton hologramme, mec T'as cru que t'étais une présentation Apple ou quoi Après, il reste à mon quoi. Au moins, le gars est lucide. Hein Comme il sait que c'est mort, il s'est dit. Je vais les faire kiffer. Revenu minimum universel, dépénalisation du cannabis. Il ne manque plus qu'il nous révèle l'emplacement des pokémon rares et c'est bon on vote tous pour lui quoi. Non c'est chaud ces élections. Moi hein. franchement, le jour où on me file une carte électorale, euh, qu'Aman ait été élu ou pas, euh, je me mets au cannabis. Hein. Ah bah quitte à être défoncé, euh, je préfère que ce soit par un truc biodégradable. Hein. Télébrouille, télébrouille, télébrouille. Y a comme un goût de haine quand je marche dans ma vie, comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, comme un goût